et leurs gestes. C'est donc le temps de la période des questions. Député de Human Bruce. À la vice-première ministre, il n'y a pas de doute... Que la loi sur l'approvisionnement, le projet de loi 194, n'est rien d'autre qu'une tentative, qu'une manigance d'élection par un gouvernement qui ne comprend pas les affaires. Et de toute évidence, ce gouvernement ne veut même pas essayer de comprendre les affaires. Et ce projet de loi le souligne. On menace le partenaire de commerce le plus important de l'Ontario ce n'est pas une réponse appropriée est-ce que le gouvernement va avouer qu'on parle ici d'une manigance et non pas d'une mesure pour aider les entreprises ontariennes au ministre du développement économique et de la croissance merci monsieur le président vous savez je trouve que c'est très troublant qu'un membre de l'opposition officielle, une députée conservatrice, prendrait la parole ici, en cette Chambre, et fasse savoir très clairement que ce parti intervention du président. Je peux être très gentil, mais je peux être très sévère aussi. On arrête de chahuter. Sinon, nous allons passer aux avertissements. Veuillez continuer. Merci. Comme je disais, qu'un député conservateur prenne la parole ici et disent clairement... Député de Leeds grenville vous êtes averti. Quelqu'un d'autre veut, veut se faire avertir? Continuez. Comme je le disais, qu'ils disent clairement que le Parti conservateur n'a pas intérêt à défendre les entreprises, les travailleurs et les familles de cette province. C'est un commentaire très triste du parti de l'opposition. On passe aux avertissements complémentaires. À la vice-première ministre, Roparassi, qui est président de la Chambre de commerces de l'Ontario, a résumé la situation de façon très appropriée. Les relations démocratiques positives devraient toujours être une priorité lorsqu'on parle de commerce. On s'inquiète de toute approche qui pourrait faire augmenter les obstacles au commerce, tout particulièrement quand c'est mené par l'Ontario. Aucune autre province au Canada a des lois en place qui augmenteraient les sanctions envers le commerce. La Chambre des commerces croit que la meilleure approche pour l'Ontario serait d'avoir une collaboration bilatérale avec nos voisins américains. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que ce gouvernement américain risque les relations commerciales de, ce pro de cette province pour leur propre jeu politique? Le ministre, je dirais à la députée conservatrice de ne pas se cacher derrière la Chambre des commerces et d'admettre ici en cette Chambre simplement d'admettre qu'ils n'ont aucunement l'intention de, de défendre les familles de cette province. Le député de Niagara-West Glenbrook vous êtes averti. Veuillez terminer. Il y a une raison pour laquelle le bilan économique de cette province est sans tâche et qu'il l'est depuis plusieurs mois et même années. La création d'emplois, le PIB, notre croissance, nous sommes des chefs de file à cet effet sur tous ces aspects au pays et nous avons fait les bons investissements et fondamentalement, nous défendons les gens que nous sommes fiers de, de, de représenter. C'est la raison pour laquelle la première ministre a contacté plusieurs gouverneurs. C'est la raison pour laquelle on se mêle des des négociations du, de l'ALENA et c'est pourquoi on ne s'excusera jamais de défendre les entreprises et les travailleurs parce que de ce côté de la Chambre, on les défend. Complémentaire final. Merci. À La vice-première ministre de nouveau. Les libéraux ne semblent pas comprendre comment fonctionne le, le commerce en Ontario et cette loi ne fait que montrer que certaines choses ne changent jamais. Comme l'a dit notre chef la semaine dernière, quelque chose d'aussi important ne peut pas être adopté aussi rapidement. Ministre du Développement économique et de la Croissance, vous êtes euh, averti. Prenez pas de risques. Finish, please. Veuillez terminer. Ce gouvernement a une réaction automatique et ce n'est pas de bonne politique. Ils n'ont pas établi une bonne réponse, bien songée sur ce, les conséquences qu'une qu telle loi pourrait avoir en Ontario. Ici, c'est simplement une menace. Est-ce que les libéraux vont finalement mettre la province à l'avant-plan plutôt que leur manigance politique? à la présidente du, euh, que, du Conseil du Trésor. Merci. Vous savez, c'est fort d'être ici de ce côté de la Chambre, alors qu'on défend les travailleurs et les entreprises ontariennes, d'entendre une députée vétéran de l'autre côté et critiquer notre réponse cohérente à ce qui a, se passe de l'autre côté de la frontière. Vous savez, on a déraillé le débat sur cette loi très importante. Euh, on montre un leadership. Euh, nous sommes à l'avant-plan de cette question. Intervention du président. Député de Dufferin-Caledon, vous êtes averti. Mon collègue euh, du commerce euh, ainsi que du développement économique euh, et de la croissance y travaille. Si le parti de l'autre côté avait vraiment prêté attention, ils auraient vu qu'on discutait avec nos partenaires commerciaux au sud de la frontière et c'est ce que nous faisons pour les entreprises et les travailleurs ontariens. Nouvelle question, député de P. Carlton. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances aujourd'hui. À Queen's Park, il y a la Chambre des commerces de l'Ontario qui viennent de tous les coins de la province, mais peu importe quel, de quel coin ils proviennent, ils ont identifié le même problème, la possibilité de recruter et de maintenir des travailleurs qualifiés. C'est le plus grand problème ici. Et ce problème entre les habiletés et les emplois a été créé sur une période de 15 ans par le gouvernement. On devrait aider. Les entreprises ontariennes à, à croître et donc pourquoi est-ce que ce gouvernement et ce ministre sont bien heureux de laisser la croissance de, cette, de cet inéquilibre envers les emplois et les employés? Le ministre des Finances, on accueille la Chambre des commerces ici. Ils défendent grandement les entreprises de nos collectivités et j'apprécie leur mémoire envoyée pour les consultations prébudgétaires, pri leurs priorités sont importantes. J'ai eu le privilège de présenter dans les derniers budgets des programmes de formation, plus de financement pour le développement des habiletés. Nous avons donné 12 000 de plus dans les nouveaux secteurs de l'économie. Nous avons aussi améliorer notre programme de nomination provinciale pour avoir une de meilleurs gens qualifiés qui immigrent notre, dans notre province et en même temps, cette députée de l'autre côté a voté contre ces mesures. Complémentaire, nous avons voté contre parce que vous, vous avez payé, perdu 51 000 emplois au cours du mois dernier et les entreprises essaient de faire du recrutement, mais dans les derniers mois de 2016, 82 des entreprises ont subi des problèmes de, en raison de vos politiques. Normalement, essayer de trouver quelqu'un avec les bonnes qualifications est quelque chose qui aurait été facile ici, dans cette province. Mais au cours de votre décennie, euh, au cours de la prochaine décennie, les 40 des emplois ouverts seront dans des métiers spécialisés. Ce gouvernement continue d'ignorer le problème et continue d'ignorer la Chambre des commerces de l'Ontario. Et donc, Monsieur le Président, cet inéquilibre des habiletés est réel. Pourquoi est-ce que le gouvernement ignore ces problèmes et pourquoi est-ce qu'il tourne le dos aux entreprises ontariennes et aux jeunes qui essaient de se trouver un emploi? Le ministre. Laissez-moi corriger ici ce qui a été dit. On a plus de 800 000 nouveaux emplois nets créés depuis la récession. L'an dernier, nos chiffres sont meilleurs cette année qu'ils l'étaient au cours des dernières années malgré les euh, fluctuations saisonnières qui se sont produites au cours de ne, le, la dernière période des Fêtes. Nous avons de bons emplois qui paient bien et en même temps, nous devons continuer à encourager la formation et l'éducation qui est établie par nos programmes. Encore une fois, la députée de l'autre côté, avec tout le respect que je lui dois, a voté contre ces mesures qui améliorent nos euh, programmes afin que l'Ontario soit plus concurrentiel à long terme. Nous avons investi 190 milliards de dollars de plus dans l'infrastructure afin de créer 100 000 nouveaux emplois ici dans cette province. Nous en sommes maintenant déjà à 300 000 de plus et nous savons que nous sommes à la tête du G7 du Canada et à l'international. Nous fonctionnons à pleine capacité. Personne ne fait confiance à ces paroles. Selon un rapport de la Chambre du Commerce, la majorité des entreprises ontariennes ne sont pas optimistes quant à l'avenir en raison de vos politiques. Vous avez parlé d'être à la tête, mais en fait, vous êtes à la tête quant à la dette. Donc, retournons à ce que veut la Chambre du Commerce, qui veut favoriser la, la prospérité. Mais vous ne vous intéressez qu'à vos propres intérêts. Les priorités libérales ne sont pas les priorités ontariennes. Vous créez des effets nuisibles pour les entreprises ontariennes. Beaucoup de ces entreprises ferment leurs portes et ne prennent pas de l'ampleur. Le message est clair la priorité est accordée au Parti libéral plutôt qu'aux ontariennes Le gouvernement accordera-t-il une priorité à la création d'emplois? Le ministre, je voudrais nous décrire en tant qu'une territoire de compétences infranationale. Nous sommes l'un des meilleurs en fait. Nous sommes aux avant-postes Quant à la croissance économique, la députée a évoqué l'aide aux Ontariens aux entreprises. Nous avons des programmes en place pour les rendre plus concurrentiels. Nous venons de baisser l'impôt, le taux d'imposition des petites entreprises. Nous offrons des crédits d'impôt pour les aider. Nous voulons leur offrir 2 000 par personne pour bien former les jeunes la députée d'en face en est au courant. En raison de son désir d'aider de, de, les gens, en fait, elle retarde l'aide offerte à ces gens, l'aide qui permettra une croissance économique. Merci, la députée de Nickelbelt. Merci. Au nom des néo-démocrates, nous sommes en solidarité avec les gens de Chatham-Kent qui font face à des évacuations, des inondations. J'espère que tout ira bien bientôt. Cette question s'adresse au Premier ministre suppléant. Nous sommes en février et nous venons d'apprendre qu'un hôpital, Carson, vient de déclencher un code orange. C'est le deuxième code orange dans l'histoire de, de cet hôpital. Les, ur les urgences étaient bondées. Il n'y avait pas de lit et des dizaines de personnes avaient besoin de soins hospitaliers. La première ministre, comment fera-t-elle en sorte que les travailleurs de cet hôpital aient les ressources nécessaires pour s'occuper des gens hospitalisés? Le premier ministre, suppléant. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. J'apprécie la question quant à nos hôpitaux. Je voudrais reconnaître... Le personnel travaillant de Première ligne à Queensway-Carlton et à l'échelle de la province. Monsieur le Président, il est vrai qu'il y a des problèmes en matière de capacité à Queensway-Carlton, comme c'est le cas dans d'autres hôpitaux à l'échelle de la province. L'effet de la grippe a été important. En janvier, à Queensway-Carlton, il y avait une capacité de 95 en décembre de l'année dernière, la capacité de cet hôpital avait atteint 89 Donc, il fait face à des défis, comme l'a dit la députée d'en face. C'est pour ça que nous avons augmenté de manière importante le nombre de lits de soins aigus. Il y en a 1 200 de plus, c'est l'équivalent de six hôpitaux communautaires. Question complémentaire. Merci. Tous les ontariens, peu importe le remplacement géographique, devraient savoir qu'en cas d'urgence, ils peuvent accéder aux soins hospitaliers. Les hospitaliers ne devraient pas rejeter les patients. C'est un élément de base. Mais de savoir que l'hôpital local est si surpeuplé qu'il a dû déclencher un code orange à deux reprises, ceci mine la confiance des gens au réseau de la santé, surtout une famille d'Ottawa qui vient de se faire annuler une opération en raison du surpeuplement à l'hôpital. Le ministre, que fait-il pour faire en sorte que Queen's Carlton carleton ne sera pas obligé de déclencher une troisième code orange? Le ministre, monsieur le Président, je suis confiant que le personnel travaillant de cet hôpital met en place des mesures pour non seulement faire face à la capacité élevée en raison de la saison de la grippe. Quant à la grippe, nous sommes en train d'avoir une réduction des cas. Comme c'est le cas pour Queensway et Carlton il y a eu une, une taux de capacité de 95 en janvier. Mais je suis confiant que bientôt, tout sera normal. Nous leur avons offert davantage de lits pour faire face à ce défi. Nous avons augmenté le financement de 300 millions de dollars, euh, cet exercice fiscal, 500 millions de dollars pour les hôpitaux à l'échelle de la province, 1200 nouveaux lits de soins aigus. Et donc, euh, nous ferons un investissement de 200 millions de dollars pour davantage de lits de soins aigus, y compris à Ottawa. Complémentaire final. Monsieur le Président, le ministre donne l'impression que le surpeuplement des hôpitaux se passe seulement avec la saison de la grippe. Ce n'est pas quelque chose qui se passe au cours d'un jour. C'est en raison d'un sous-financement de la part du gouvernement. Les solutions du ministre ne fonctionnent pas. Si c'était le cas, cet hôpital ne serait pas obligé de déclencher de code orange. Le ministre, pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas ce qui s'impose pour faire en sorte que les, les familles ontariennes et accès aux soins hospitaliers nécessaires. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous collaborons avec les hôpitaux, avec les airlists, avec le leadership de la santé, mais nous n'allons pas faire ce qu'a fait ce parti lors de leur gouvernement. C'est un fait bien connu. Plus de 9 000 lits hospitaliers ont été supprimés sous ce parti, pensant même, si, pensons à l'idée de même faire une petite portion de ce genre de compression. Les effets seraient dévastateurs. Ce parti a décidé de ne plus couvrir les soins à domicile. Il a effectué des, des compressions au risque de la santé lors de, du dernier budget. Il y a eu une réduction d'un pour cent du budget hospitalier. Je sais que ce parti aimerait bien oublier ces faits, mais en fait, si ce parti arrivera encore au pouvoir, il y aura des compressions tout à fait importantes. Nouvelle question, la, dépie, la députée plutôt de London West. Merci, cette question s'adresse au premier ministre suppléant. Chris Punter, est grand-père de London qui a besoin d'une opération de corps. Il était censé aller à l'hôpital University pour euh, une opération de cœur, mais aujourd'hui, il attend ce pontage qui a été reporté à quatre reprises en raison du surpeuplement dans l'hôpital. Le Premier ministre suppléant pense-t-il que c'est acceptable de forcer Chris Punter d'attendre cette chirurgie tout à fait nécessaire le ministre de la santé j'apprécie la question à chaque fois qu'une opération est annulée ceci entraîne de l'anxiété pour des familles donc nous nous efforçons d'offrir les soins d'autre qualité au bon moment au bon endroit donc mes excuses aux familles qui sont obligées de, de traverser cette difficulté en cas d'opération annulée. Il est critique à ce que notre réseau soit conçu pour répondre aux personnes dans le besoin. C'est pour ça que nos hôpitaux sont censés trier les patients pour faire en sorte qu'ils aient un accès, accès opportun aux soins. À London Health Sciences, l'année dernière, il y a eu 160 000 patients hospitalisés et il y a eu 50 000 opérations par année. Complémentaire, selon une, une dirigeante de cet hôpital, c'est en raison de la crise de surpeuplement que cette opération a été reportée. Elle a dit que depuis le, le début de l'année, cet hôpital a eu un taux de capacité supérieur à 100 Une capacité limitée entraîne des défis, notamment quant à la capacité relativement aux soins aigus pour répondre aux besoins post-opératoires de certains patients cardiaques. Le gouvernement libéral, comment peut-il nier que le surproblème des hôpitaux constitue une crise Le ministre, on fait à London Health Sciences Center la capacité en décembre. Était 92 En novembre, elle était 94 En décembre, 99 des opérations cardiaques ont eu lieu dans les délais prévus. 99 Tant qu'il y a 50 000 opérations programmées par année. Et je ne veux pas minimaliser l'anxiété ni le stress entraîné par cette annulation. Mais au cours de, des deux dernières années, de 250 000 chirurgies qui ont été faites dans les délais, 66 opérations ont été annulées. Donc, 66 de 150 000 opérations faites au cours de deux ans. Complémentaire final. Monsieur le Président, J'arrive pas à comprendre le fait que le ministre remette en question les données de nos dirigeants d'un hôpital. Cette opération annulée ne constitue pas la seule preuve du surpeuplement des hôpitaux. La semaine dernière, il s'est avéré que Danny Chen a été obligé d'attendre 11 jours pour accéder à un lit pour se faire opérer à la suite d'un accident de ski alpin. Les familles à London, à Hamilton, à Toronto à Sudbury, nous en parle. C'est impossible de s'attaquer au problème sans l'identifier. Le Premier ministre suppliant avouera-t-il que les compressions au réseau de la santé ont été au détriment des familles. Le ministre de la Santé. Nous continuons d'investir dans le réseau de la santé, que ce soit dans les soins cardiaques, et nous, av nous avons l'un des meilleurs programmes cardiaques de cette province qui existe enfin en raison du dévouement des cardiologues, des infirmières praticiennes, cette équipe de professionnels de la santé qui travaille pour réaliser ces résultats. Je comprends que c'est nécessaire de continuer de faire ces investissements importants. Les améliorations sont nécessaires, mais l'idée que la députée d'en face n'avoue pas que nous avons l'un des meilleurs réseaux de la santé du monde les meilleurs résultats de notre pays, du, de l'OCDE. Et c'est en raison de la collaboration avec les centaines de milliers de professionnels de soins de santé qui font ce travail excellent à tous les jours. Une nouvelle question, le député de Kitchener-Conestoga. Merci. Cette question s'adresse au premier ministre suppléant. Cette fin de semaine, il s'est avéré que... L'ancien ministre des Transports s'est mêlé d'une décision de Metrolinx pour une gare du réseau Go. Il l'a fait en fait à quatre reprises, selon le Toronto Star. L'ancien ministre a tenté d'influencer la planification au sein de Metrolinx quant à quatre projets séparés. Bien entendu, les députés favorisent les projets dans leur circonscription, mais c'est uniquement le ministre qui a pu modifier les preuves. Le premier ministre suppléant peut-il avouer que c'était en raison de ces décisions, ou plutôt en raison de cette ingérence, que le ministre a changé de portefeuille La ministre des Transports, Metrolinx, a approuvé la construction de 12 nouvelles gares du, du réseau GO. Selon Metrolinx, cette décision a été prise en raison d'une analyse de rentabilité, des, en raison des consultations avec des représentants municipaux et régionaux. Et avec les communautés, et en raison d'une collaboration entre le ministère des Transports et Metrolinx quant aux questions de transport régional. Les nouvelles gares nécessitent davantage d'analyses techniques. D'après ce que je comprends, Metrolinx a beaucoup fait quant à cette analyse de rentabilité et affichera les analyses de rentabilité préalablement à la prise de décision. Metrolinx fournira une mise à jour le 8 mars. Notre gouvernement continuera de bâtir le réseau de transport que méritent les résidents du Grand Toronto. J'ai hâte de voir les résultats des décisions de Metrolinx. Encore une fois au ministre suppléant, j'encourage la ministre de, des Transports de lire cet article de Ben Spur. Donc Les ministres modifient les documents pour influencer l'élection en été. Nous l'avons vu à quatre reprises de la part du ministre des Transports. Et finalement, il a changé de portefeuille. Il est maintenant ministre du Développement économique. C'est une ingérence politique. Le premier ministre suppléant peut-il nous dire quels documents ont été modifiés pour faire en sorte que les libéraux soient réélus lors de la prochaine élection? La ministre des Transports, lorsque j'ai assumé ce portefeuille, je savais que c'était un portefeuille très important. Sous mon prédécesseur, il y a eu... Des projets de, transform de transport transformateurs dans cette région. Et ces projets ont été faits à l'échelle de la province. Je suis fier de continuer son travail. Nous allons de l'avant, mais les conservateurs ont un plan en fait de renverser la vapeur. En vertu de leur plan, un élargissement du réseau GO ne serait pas possible. Il n'y aurait pas de gare à Breslau dans la circonscription du député de Kitchener-Conestoga. Nous ferons ce qui s'impose. J'ai hâte de voir les résultats du travail de Metrolinks. Nous continuerons de favoriser l'essor de l'Ontario en construisant un réseau de transport que méritent les résidents de la province. Nouvelle question, le député de Timmins Bay-James. Cette question s'adresse au premier ministre suppléant. J'aurais pensé que l'opposition officielle aurait posé cette question étant donné la situation actuelle quant euh, aux problèmes électoraux pour ce qui est des de nominations de leur parti. Aujourd'hui, l'un des hauts dirigeants il y a un problème quant euh, au scandale des centres au de gaz. Le, le gouvernement libéral a gaspillé un milliard de dollars des contribuables qui auraient pu être investi dans le réseau de la santé. Et en bout de ligne, vous avez essayé de cacher cette réalité. Mais c'est ce qui est le, la chose la plus troublante. On ne peut pas faire confiance aux libéraux. Ma question donc le gouvernement défend-il les actions des, des initiés libéraux qui ont été jugés coupables en tribunal J'avais donné au député la capacité d'expliquer pourquoi il posait sa question de cette manière. Je le demande de retirer ses propos. Je les retire. Premier ministre suppléant, merci. Je sais que le député d'en face veut jouer des jeux politiques. Il est évident qu'il veut nous attaquer à deux reprises. Nous devrions tenir compte du fait que cette... Une question dont les tribunaux sont saisis. Et nous devrions également comprendre que la personne évoquée était employée de l'ancien Premier ministre. Sous ce gouvernement, nous avons pris très au sérieux nos obligations quant à la préservation de documents. Nous avons été ouverts, transparents et redevables. Dans son rapport, le commis la commissaire à l'information a indiqué que notre gouvernement avait un excellent bilan quant à la préservation des documents. J'ai hâte de décrire les mesures que nous avons prises pour améliorer ce processus. Complémentaire, le ministre indique que c'était un employé de l'ancien Premier ministre. Mais vous étiez tous employés de l'ancien Premier ministre. Vous étiez ces ministres et vous avez annulé les centrales au gaz. Donc, je vais poser la question à nouveau. Cette personne a été devant un tribunal. Il est coupable. Il attend sa peine. Et donc, c'est une question très simple. Est-ce que vous acceptez ces gestes? Et sinon, qu'allez-vous faire? Monsieur le Président, nous prenons très au sérieux notre responsabilité pour faire en sorte que notre politique en matière de préservation de documents soit l'un des meilleurs depuis le début du travail de notre Premier ministre, même l'ancien commissaire à l'information nous a loué pour nos efforts à cet effet. Nous avons élaboré des programmes de formation obligatoires quant à, aux, aux politiques de préservation de documents. Nous avons nommé des dirigeants qui sont redevables quant à ces politiques. Nous avons amélioré ce processus tout à fait. Nous avons une loi sur la redevabilité qui interdit la suppression de documents et qui prévoit des sanctions à cet effet. Nos bureaux collaborent avec le commissaire à l'information et le commissaire à l'intégrité. Nous avons pris des mesures concrètes pour faire en sorte que les documents soient préservés pour que notre système soit ouvert et transparent. Nouvelle question, le député de Tobacco Centre. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de la Recherche, de l'Innovation et des Sciences. Pendant plusieurs décennies, la fabrication a été l'épine dorsale de notre économie. La moitié de toute notre production était ici en Ontario. Mais avec une nouvelles technologies, plusieurs économies partout dans le monde ont des la fabrication avancée pour améliorer leurs procédures. Je comprends que le gouvernement est en train de financer certains projets dans les technologies, et je comprends que le gouvernement fédéral a accepté une nouvelle soumission pour les grappes de développement pour créer ces écosystèmes. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez partager avec nous comment ça va profiter à l'économie et faire croître les entreprises ou le monde des affaires? ministre, je voudrais remercier le député de Tobico Centre de sa question. Depuis 2013, notre gouvernement a investi plus de 2 milliards de dollars dans, pour les, les fabricants pour retenir plus de 80 000 emplois. Des, euh, les grappes ont ac accepté 230 millions de dollars à su suite du, du financement du gouvernement fédéral. Cette soumission permettra de mettre en lien les technologies et le secteur de la fabrication avec des machines intelligentes. Grappes de développement permettent de créer des emplois de grande qualité pour les gens en Ontario. Je voudrais remercier notre gouvernement fédéral d'avoir choisi Ontario pour cette soumission Un complémentaire. Merci, M. le ministre. Merci, M. le Président. C'est de très bonnes nouvelles. Vous savez, dimanche matin, j'écoutais une émission sur CNN et il. On a entendu qu'il parlait de l'importance de l'intelligence artificielle et que des, des pays partout dans le monde font concurrence pour attirer ces, ce financement. Et je comprends que nous avons un secteur d'intelligence artificielle. Plus de 230 entreprises sont ici et plus de 230 mi millions de dollars ont été levés par ces entreprises aussi. Je comprends que l'intelligence artificielle, une soumission de Québec avec des liens ici en Ontario, ont aussi été choisis pour le financement avec la, cette initiative des super traps. Est-ce que vous pouvez euh, nous donner plus d'informations à savoir comment ça peut profiter à notre économie et à notre secteur en croissance dans l'intelligence artificielle? Au ministre, je voudrais remercier le député de sa question. Encore une fois, durant la dernière année, nous avons financé de près de 2 milliards de un demi-milliard de dollars pour l'intelligence artificielle. Après Québec, nous avons été choisis pour le financement pour cette initiative des euh, super -grappes de développement. Il y a des entreprises en Ontario et des institutions postsecondaires qui participent dans ce développement des, des entreprises des super -grappes. Cette euh, Intelligence artificielle, nous sommes en train de la bâtir et de solidifier le Canada en étant un des leaders à l'échelle internationale dans ce domaine. Nous allons continuer d'investir dans l'innovation à l'avenir. Nouvelle question, député de Prince Edward Hastings. Merci. Ma question est au euh, premier ministre suppléant. Ce matin, il y a devant les tribunaux, on, a la... on va entendre la peine pour. Un des anciens membres du Parti libéral. Il y a 1,1 milliard de dollars qui ont été gaspillés par le gouvernement libéral pour gagner un siège électoral. Malheureusement, le scandale des centrales au gaz est un autre exemple de, de la part de ce gouvernement de malgestion des fonds. C'est 1,1 milliard de dollars qui a pu épargner quelques sièges électoraux valent beaucoup plus aux yeux des Ontariens que cela. Maintenant que ce, ce procès en vient à terme, est-ce que le gouvernement libéral s'excusera auprès des Ontariens pour des années de corruption? Le député a utilisé un langage non parlementaire, donc je vais lui demander de le retirer ses propos. Je les retire, merci. Premier ministre suppléant, les députés d'en face devraient se regarder dans le miroir avant de parler de corruption dans cette Chambre, Monsieur le Président. Le ministre, vous allez retirer vos commentaires. Je les retire. Veuillez compléter de ce côté-ci de la Chambre, avec le leadership de la Première ministre, Kathleen Wynne, nous nous concentrons de rebâtir la justice et l'égalité pour les Ontariens. De ce côté-ci, nous sommes engagés à assurer qu'il y ait un salaire minimum de 15 le 1er janvier 2019. Contrairement aux partis d'en face qui ont décidé que les gens qui travaillent très fort dans cette province ne devraient pas recevoir un salaire décent. Chaque personne, chaque, chaque candidat à la chefferie a dit qu'ils n'auront pas un salaire minimum de 15 C'est inacceptable, Monsieur le Président. De ce côté-ci, nous sommes engagés à lutter contre les changements climatiques en procédant à la tarification du carbone. Alors que l'autre côté, les conservateurs sont encore au 19e siècle et ils ne croient pas, toujours pas au changement climatique complémentaire. C'est absolument du n'importe quoi, ils vont inventer n'importe quoi. Un haut placé au sein du gouvernement libéral a été… Euh, on l'a déclaré coupable d'avoir euh, supprimé des documents. Durant cette campagne, qui avait été coprésidée par la, la Première ministre Kathleen Wynne, ils il était seulement intéressé à leur avenir politique et non pas aux intérêts des, des Ontariens. Veuillez arrêter la pendule. Veuillez compléter. Monsieur le Président, pour être bref, ce gouvernement ne peut pas être... on ne peut pas leur faire confiance. Avec seulement des mois qui restent avant la prochaine élection, Quand, comment est-ce que les Ontariens peuvent s'assurer que ce gouvernement libéral ne gaspillera pas des milliards d'autres pour tenter d'épargner leur siège électoral? <rires> Ministre, Monsieur le Président, le député d'en face devrait regarder son propre parti en ce qui concerne euh, de dire n'importe quoi. et de Les Ontariens méritent d'avoir un gouvernement qui travaille pour eux. Les Ontariens méritent d'avoir un gouvernement qui s'assure que les gens qui travaillent fort en Ontario puissent recevoir un salaire minimum de 15 de l'heure. Voilà l'engagement de la part de notre gouvernement. Et les Ontariens méritent d'avoir un gouvernement qui prend très au sérieux les changements climatiques et trouve des façons pour les gérer. Et voilà justement ce que, ce que nous sommes en train de faire. Nous luttons pour que les jeunes et les enfants puissent avoir accès à l'assurance maladie ou l'assurance médicaments. Et c'est pour cette raison qu'on l'a présenté comme proposition et qu'on l'a adopté, et tandis que les conservateurs ont voté contre. Notre bilan nous démontre clairement qu'on lutte pour les intérêts des Ontariens. Merci beaucoup. Ma question est au ministre de la Santé. À St. Mary's House Hospital, on a dit que la capacité de plus de 110 Nous savons maintenant que la capacité sécuritaire de 85 14 patients ont dû attendre dans la salle d'urgence et l'hôpital n'a aucun autre choix que d'annuler des chirurgies. Et c'était leur façon de gérer cette crise. Les, les médecins ont dû évaluer les patients et les, euh, leur donner leur congé le plus tôt possible. C'est ce qu'on leur a ordonné comme directive. Comment est-ce que le euh, ministre pense que c'est acceptable cette situation, que des chirurgies soient annulées parce qu'il y a une surpopulation dans les hôpitaux? Ministre de la Santé et des soins de longue durée, merci de la question. Alors que j'ai eu l'occasion de parler des, des initiatives qu'on a lancées pour... Travailler avec nos hôpitaux et l'association et des travailleurs de première ligne pour prendre en compte certains des défis de capacité auxquels ils font face. Nous avons adopté des mesures telles que d'investir un milliard de dollars de plus dans nos hôpitaux durant les deux dernières années. L'année dernière, 3,1 de plus dans le budget du printemps pour le financement 1 200 nouveaux lits de soins de courte durée dans six hôpitaux communautaires. Nous continuons d'investir des centaines de millions de dollars pour réduire les listes d'attente. Nous avons des programmes pour les euh, salles d'urgence dans nos hôpitaux, leur permettant d'avoir plus de personnel et plus de financement pour qu'ils puissent prendre en compte les problèmes de capacité qu'ils ont. Nous apportons des financements dans notre système de santé et dans nos hôpitaux, M. le Président. Encore une fois, au ministre de la Santé, l'administration et le personnel font de plus de possible avec les ressources qu'ils ont. 15 ans du gouvernement libéral avec des compressions et des réductions des, euh, du financement ont causé cette crise. Les gens à l'hôpital ressentent... les et compressions, alors qu'ils doivent attendre pendant des journées dans les salles d'urgence ou sur une civière. St Mary's a dit que ce problème est beaucoup plus grand que la grippe, la saison de la grippe. Ils ont une augmentation de, euh, pendant plus d'un an de la capacité. Ça a une incidence sur la santé des familles dans ma collectivité. Ces problèmes n'apparaissent pas du jour au lendemain. Ça prend des années. Pour qu'on euh, qu qu les produise. Comment est-ce que le gouvernement peut, puisse permettre que cette situation perdure alors que notre collectivité mérite beaucoup plus? Monsieur, Monsieur le Président, je pense que, que la députée puisse rem... se rappeler ce qu'elle a dit lors de la dernière élection, alors que le parti a, avait identifié des compressions. Le député de Kitchener-Waterloo, qui est maintenant un député, a dû admettre que l'éducation et les soins de santé avaient été identifiés pour les plus grandes compressions. Et en fait, CBC a, a rapporté en 2014 que la plateforme électorale du NPD est, est, met au silence d'où ces compressions viendront et ces réductions dans le budget. Le député de Kitchener-Waterloo, Catherine Fife. La ministre au niveau de la redevabilité, trouverait des efficacités dans les soins de santé et dans le domaine de l'éducation post-secondaire. En fait, la députée de Kitchener-Waterloo a dit :« J'irai, ah, je me concentrerai premièrement sur les soins de santé pour les compressions. » Député de euh, Northumberland County West. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre des services correctionnels et de la sécurité des communautés. On a lancé, le, on a présenter le projet de loi pour les communautés en sécurité. Si ce projet de loi est adopté, ça va moderniser les services de police et d'assurer qu'ils ont, qu ont euh, tout accès aux services qu'ils ont besoin alors, qu en ont, euh, alors que c'est nécessaire. J'ai parlé aux agents de police et, et certains ont dit que ça Ferait en sorte que les communautés seraient moins sécuritaires et que ça entraînerait la privatisation. C'est ce que les conservateurs ont dit. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que la loi ferait? ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci aux députés de Northumberland, Quinty West, de sa question très importante. Monsieur le Président, je dois premièrement dire que les services de l'ordre partout dans la province font un travail extraordinaire pour faire en sorte que nos collectivités soient en sécurité. C'est pour cette raison qu'on vit dans la province la plus en sécurité dans tout le, le Canada. Je, on n'est pas en train de privatiser les services de police. Lorsqu'on appelle le 911, c'est un agent très bien formé qui a répondra toujours à l'appel. Avec la loi actuelle, elle est trop permissive en ce qui concerne la privatisation. Elle permet au gouvernement de, euh, de soumettre tout ou de décharger tout euh, service à aux entreprises privées et qu'elles n'assurent pas la sécurité de nos collectivités, cette loi. Complémentaire, je voudrais remercier la ministre de sa réponse et d'apporter plus de précision dans ce domaine. Je sais que la ministre a travaillé très fort en ce qui concerne la rédaction de ce projet de loi. et travaille très fort avec toutes les parties prenantes et nous allons continuer de, la, de le faire alors que nous adoptons, euh, entamons les prochaines étapes dans l'adoption de ce projet de loi. Nous avons vu un ancien gouvernement tenter de privatiser des services de, de sécurité. Ce projet de loi permettra de protéger le système de, des services de l'Ordre contre ce, ce type de manigance. Est-ce que la ministre pourrait nous donner plus d'informations à savoir pourquoi c'est si important de transformer le domaine? Complémentaire, réponse, merci. Monsieur le Président, les temps ont changé. La pression sur les services de l'ordre sont encore plus présents que par le passé. Nous dépendons d'un système qui dépend euh, sur la capacité de réagir et qui met beaucoup de pression sur les agents de police. Il y a des jours où un agent doit être un travailleur social, une infirmière ou un médecin, tous, en, tous ces rôles en même temps. C'est injuste pour ces agents d'être tout pour tout le monde. La loi permet une transition vers un modèle proactif et collaboratif. Ça nous permet de moderniser les services de l'ordre. En adoptant cette approche, nous utilisons sa, sa même, cette même logique pour apporter des modifications dans le système judiciaire. Ça fait partie de notre système pour assurer un système de ju juridique qui est à la fine pointe de la, euh, du 21 e siècle. Merci, député de Chatham-Kentasek. Je sais que la Première ministre va à Chatham-Kentasek pour voir les dégâts des, de in des inondations, et j'apprécie ce geste. La rivière Thames est à, est à, est à plus de 17,2 pieds. Les maisons ont été affectées, les citoyens aussi. La municipalité de Chatham-Kent a ouvert son centre de congrès aux citoyens qui devaient quitter leur maison. Et on ne comprend pas jusqu'à présent tous les effets de cette inondation. Lorsqu'on fera le bilan, on aura besoin de l'aide de la province. Alors qu'on va vous demander de l'aide, qu'est-ce que vous allez dire aux citoyens? Ministre? de la part du gouvernement. Je veux évidemment euh, exprimer euh, des mots de compassion et de sympathie envers les citoyens. Alors qu'il y a le dégel, il y a eu des, des augmentations au niveau de, euh, des d'eau. de voir les images à la télévision. Je sais que les députés d'en face euh, participent activement dans, à, à aider les citoyens et on peut voir le niveau de détresse et tous les dégâts qui ont eu lieu. La Première ministre est allée jeudi à Brantford elle est allée assurer toutes les personnes, les citoyens là-bas, que nous allions les aider avec tous les programmes que nous avons en place pour assurer que les citoyens, les résidents, les collectivités puissent avoir l'occasion de travailler et de, de faire face de surmonter ces difficultés. Maintenant, nous tentons de mitiger d'atténuer les effets de cette inondation, et je vais pouvoir en parler euh, davantage avec la complémentaire. Complémentaire, j'ai passé la fin de semaine de faire le tour de ma circonscription pour voir les la détresse auxquelles mes citoyens ont fait face. Il y a des services incendies et des services d'urgence sont venus à la rescousse de plusieurs citoyens, des enfants, et je voudrais remercier l'Office de protection de l'environnement pour de, de continuer de, de surveiller la sévérité de l'inondation. Je suis très fier de tous les efforts de tout le monde. Le pire est peut-être passé alors que les d'eau vont retourner à la normale. Les gens, les personnes des services d'urgence auront toujours de la difficulté. Les gens vont toujours se retrouver sans domicile. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour aider les citoyens et les entreprises qui ont été touchés par cette inondation? Ministre des euh, services correctionnels et des collectivités, merci de la question de la part du député. Bien sûr, notre gouvernement participe et est impliqué. Je sais que mon collègue a, a dit que nous pensons aux gens qui ont été touchés par cette inondation et on veut remercier les premiers intervenants. Je sais que vous, Monsieur le Président, euh, dans votre collectivité, vous avez été touché, aussi les Premières Nations ont été touchées. Le ministre des Affaires communautaires est, est allé, à, va à Brantford et va à Chatham-Kent pour parler aux leaders municipaux et aux premiers répondants et de se pencher sur les possibilités qu'offrent nos programmes. Voici ce que nous allons faire. Nous allons évaluer les dégâts, les dommages des inondations et nous allons mettre en œuvre notre programme d'aide euh, aux désastres. Et c'est le seul programme au Canada qui permet d'avoir cette aide. Nouvelle question, député des... Ma question s'adresse à la vice-première La Chambre de commerce de l'Ontario publie un rapport. Et dans ce rapport, le gouvernement et sa déclaration sur l'économie n'est pas la réalité pour toutes les régions de la province. Le Nord aura un chômage qui augmente jusqu'en 2018. Le sud-ouest de l'Ontario prendra du retard par rapport à la province sur la création d'emplois. Et le Bureau, la responsabilisation financière est d'accord. L'Ontario a ignoré le nord-ouest et le sud-ouest et seulement 1 600 emplois ont été créés. Pourquoi le gouvernement fédéral abandonne certaines régions de la province? <rires> Ministre du Développement et de la croissance économique, j'apprécie la question. J'ai eu l'occasion au cours des derniers jours en Chambre de parler du succès de l'Ontario en tant que province au cours des dernières années. Je sais que les... Députés d'en face que depuis la récession il y a dix ans, l'Ontario a créé plus de 800 000, 000 emplois, soit près de 870 000 emplois, et 90% de ces emplois sont à 80 sont à temps plein, avec un salaire supérieur au salaire minimum, et cela a été créé dans le secteur privé entre octobre 2016 et en octobre 2017, nous avons créé plus de 100 000 emplois. Nous savons également que nous avons le, le taux de chômage le plus bas depuis 17 ans et au cours des 30 derniers mois. Nous avons eu un, un taux de chômage le plus bas au Canada. Et J'en parlerai davantage pendant les complémentaires. Merci. Dans le même temps, le gouvernement permet d'abandonner euh, certaines régions de la province, les villes qui créent de l'emploi, sont devenus des emplois non abordables. La Chambre met l'accent sur le coût de la vie qui augmente et le manque de logements abordables. Ces facteurs ont un impact négatif sur les collectivités, mais empêchent les secteurs d'attirer des talents parce que le logement est inabordable. Pourquoi ce gouvernement libéral ignore la situation? Et fait quelque chose avant que le coût soit inabordable en matière de logement. Merci, M. le Président. Je sais que la première question a parlé de ce qui se passe dans la province, comme dans le nord de l'Ontario, par exemple. Voici des choses qui, qui sont une question qui sont de nature régionale. Notre Bay uniquement depuis dix ans, le taux de chômage a diminué. De 9 à 5,8 Ce n'est pas seulement le taux de chômage. Le gouvernement a aidé à créer des emplois dans le nord de l'Ontario en 2017. La main-d'œuvre de l'Ontario dans Nord-B a augmenté. Et grâce aux programmes comme NOHFC, HFC, nous avons investi par ces programmes 60 millions dans la région de Népissing. Et plus de 400 emplois, projets ont été créés. Ce sont il y a également des fonds de développement pour le nord-ouest de l'Ontario et le sud-ouest de l'Ontario. Mon collègue ministre et ensemble, ce sont toutes les initiatives du gouvernement qui vont permettre à l'économie d'être solide. Député de Beaches Yorkes, ma question s'adresse au ministre du Logement et du ministre responsable de lutte contre la pauvreté. Nous sommes que c'est important d'avoir un logement abordable et un endroit où on peut vivre. Le logement stable est important pour élever leur famille et développer leur plein potentiel. Je suis très heureux de voir le travail du ministère sur les zones d'inclusion. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises au cours des deux dernières années d'exprimer mon opinion sur l'importance d'avoir un logement ambidable. J'ai hâte d'avoir la réglementation lorsqu'elle sera rendue publique. Les locataires dans ma circonscription subissent un fardeau de l'eau qui sont illégales dans une langue technique. Je comprends que le ministre a fait une annonce, a fait actualiser le formulaire pour avoir euh, le ministre du Logement. Merci, M. le Président. Merci aux députés de Beaches-Yorkes pour le logement social. Et particulièrement, au nom des locataires de sa circonscription, tous les Ontariens doivent avoir un logement abordable où vivre. Je suis très fier que nous avons annoncé qu'à partir du 31 avril, il y aura un, un bail standard pour les locataires. Nous avons travaillé avec les personnes pour élaborer un bail standard. Et les propriétaires sont heureux d'avoir ce genre de bail et les locataires sont, sont très heureux également d'avoir un bail en français et en anglais qui décrit les obligations de tout et chacun. Nous allons rendre ce bail accessible avec euh, des consignes en 26 langues. avec euh, le contrôle du logement, assurance maladie plus, la vie est beaucoup plus stable et habitable en Ontario. Merci. Je voudrais remercier le ministre de sa question. Je voudrais le remercier particulièrement sur son expertise dans le champ en tant qu'architecte qui comprend très bien la planification pour avoir un logement social. Monsieur le Président, améliorer l'accès au logement fait la prospérité de l'Ontario lorsqu'on a accès à un logement. Logement habitable, on est mieux en santé, on peut mieux participer à la collectivité. Il y a des milliers de résidents de ma circonscription qui vont bénéficier des programmes provinciaux comme ceux que le ministre a mentionné, comme le contrôle du logement. Nous allons construire 320 unités de logement pour aider les familles à faible revenu. Et je suis très fier d'être là pour la levée de terre Monsieur le président, je voudrais en apprendre davantage et la Chambre aussi. Qu'est-ce que le ministre fait, qui est responsable du logement et de la lutte contre la pauvreté Qu'est-ce que le ministre fait pour avoir davantage d'équité dans le marché du logement en Ontario merci, Monsieur le président. Grâce à notre plan, nous avons étendu le contrôle du logement à tous les locataires de l'Ontario. Cela assure une protection supplémentaire à 237 000 locataires en Ontario du secteur privé. Avec le contrôle du logement, le gouvernement défend les Ontariens pour qu'ils puissent rester dans un logement abordable, mais il faut faire davantage. Dans notre solution à long terme en matière de logement abordable, c'est d'en construire davantage. Nous allons accorder 145 millions pour certains projets d'habitation à titre locatif, c'est un exemple de ce qu'on fait. Nous avons permis à des lotissements en surplus de créer des unités de logement abordables. et la zone d'inclusion aura sa réglementation bientôt et je vois un parti d'en face qui ne mentionne même pas le logement abordable dans son programme électoral. Député de Paris-Saint-Liscota, merci, M. le Président, ma question s'adresse au ministre de la Santé et des soins de longue durée. Comme je l'ai expliqué dans une lettre au ministre au début de l'année, ma région s'ouvre d'un manque de médecins. La situation a été aggravée par la perte tragique d'un médecin en décembre, paris saint nous n'avons pas de cliniques ambulatoires où des cliniques ont été établies par les médecins locaux qui sont bénévoles pour s'attaquer à ce problème. Je voudrais remercier les professionnels de la santé. Avec 1 200 patients sans médecins, nous et un grand nombre d'entre eux ne reçoivent pas les soins de qualité nous sommes préoccupés pour leur santé et l'accès à des soins de santé. Monsieur le Président, est-ce que le ministre a un plan en place pour aider au recrutement de médecins dans une région comme la nôtre? Merci, Monsieur le Président. J'ai J'apprécie toujours la question du député d'en face sur un enjeu aussi important. Nous savons très bien que malgré plus que 94 des ontariens ont accès à un médecin de famille, peut-être c'est une infirmière praticienne, parce que nous avons des cliniques d'infirmières praticiennes, mais il faut faire davantage. Nous nous sommes engagés pour que tout et chacun ait un médecin de famille de première instance. Nous avons un certain nombre de programmes en place. Nous avons annoncé notre engagement pour s'assurer que sous Airless, il y en a 80 dans la province, auront une équipe de soins de première ligne. Nous finançons ce programme pour assurer à l'échelle de la province, y compris dans la région du député pour qu'on ait accès à ces prestataires de soins de santé supplémentaires. De retour au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, l'une des options disponibles pour alléger le manque de médecins ou d'avoir un autre médecin qui vienne dans la région. Mais les critères pour être admissibles sont en fonction du nombre de médecins dans une pratique au lieu des besoins de la collectivité. Même dans une collectivité comme Paris Sound où les besoins sont importants. Ma question est, est-ce que le ministre revoit la situation à Paris Sound et approuve l'OCOM tant qu'il n'y aura pas d'autres médecins qui puissent venir dans notre région? Merci, M. le Président. Une fois de plus, j'apprécie la question. En fait, j'ai travaillé à l'hôpital de Paris Sound après avoir quitté l'étude de médecine. Je pense que c'était en 1985. Je pense que ça fait 33 ans cette année, je suis engagé à m'assurer que les prestataires de soins de santé, que ce soit des médecins de famille, des thérapeutes ou des infirmières praticiennes ou autres professionnels de la santé, et je pense que les, les NDP font le calcul. Je les entends. Je serai heureux de travailler avec les députés d'en face. C'est important pour moi. Et voyons ce qu'on peut faire. Nouvelle question? Député de Welland, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La semaine dernière, une commission secrète du gouvernement qui, avec un rapport secret, comment les avocats du gouvernement ont subi une pression et ont eu leurs recommandations changées, à savoir de poursuivre ou non, étant donné la pression qu'il y avait une sensibilité politique. Voulez-vous, ministre? Est-ce que votre politique sensibilité a été à savoir si les accusations ou, ou bien si vous avez décidé d'aller au civil ou d'enquêter cet enjeu? Nous, pour nous, c'est un dossier très sérieux et tout harcèlement dans un milieu de travail n'est pas acceptable. Nos avocats, nos agents de la couronne, qui donnent les meilleurs avis juridiques au gouvernement, font leur devoir, conformément à leurs obligations à la, et à la, au barreau de l'Ontario, le ministère a eu tenu une enquête indépendante à cet égard le rapport et le résultat d'entretien effectué auprès de 200 avocats avec plusieurs recommandations. Je sais que le Procureur général adjoint veut s'assurer de la mise en place de ces recommandations et qu'on ait un milieu de travail respectué. Le ministre du Travail, rappel au règlement, plus tôt ce matin, mon fils et, mon, et ma bru ont donné naissance à une jeune fille ce matin je suis très heureuse. Je voudrais remercier Laura McGarry et à leur nouvel enfant. Appel au règlement, oui, du Parlement, du gouvernement, je voudrais souhaiter la bienvenue en chant, M. Bruce Sinclair et son petit-fils, qui a 16 ans ou qui aura 16 ans ce mois. Ils sont à la tribune des députés. Ménice, appel au règlement, plus tôt ce matin, j'ai accueilli Ivana, la page, et sa femme. J'ai oublié de dire que elle est la capitaine des pages. Je voudrais la féliciter pour le travail qu'elle fait. Quelqu'un est entré à la chambre? Ça n'a rien à voir avec la sergente d'armes. Ce sont les stagiaires du programme de stagiaires au Manitoba. À mon tour. La période de questions est terminée. Par conséquent, la Chambre ajoute ses travaux jusqu'à 13 heures.